Alors, bonjour Laure Bonjour. Euh, vous êtes juriste à l'agence France Entrepreneur, ancienne APCE. Euh, vous allez nous parler des structures juridiques euh, qui, qui existent pour, pour créer son entreprise. Euh, je sais qu'il existe beaucoup de choix. Quels sont les choix qui s'offrent à un porteur de projet bah, Effectivement, il y a beaucoup de. Enfin, le choix de la structure juridique est une préoccupation pour le porteur de projet. Cela dit, ce n'est pas une priorité. Euh, le porteur de projet doit d'abord, avant tout. Euh, euh, vérifier que son idée est. Enfin, vérifier la, la, la, la, son idée, vérifier ensuite que son projet est réaliste et réalisable à travers une étude de marché et une étude financière. Et ensuite, à ce moment-là, il pourra commencer à penser euh, au choix de sa structure juridique. Donc, le, la structure juridique, c'est le cadre légal qu'il va donner à son activité. En fait, il y a deux. Si vous voulez, pour, pour faire les choses, présenter les choses assez clairement, il y a deux possibilités. D'abord, pour un porteur de projet, c'est soit créer son entreprise dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit créer une société. Et là, je voudrais reprendre un peu les, les caractéristiques importantes de ces deux catégories juridiques. L'entreprise individuelle, c'est le cas où l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un. La particularité, c'est que du coup, l'entrepreneur a une responsabilité illimitée sur l'ensemble de ses biens propres et de ses biens communs. Euh, en revanche, c'est une, une structure qui fait que le fonctionnement est assez simple puisqu'il est seul. Euh, au niveau impôt, l'entrepreneur est individuel et imposé dans la catégorie de l'impôt sur le revenu. Bien sûr, parce que c'est une personne physique. Et, euh, au niveau de son statut social, il sera affilié au RSI. Ça, c'est les grandes caractéristiques de l'entreprise individuelle. Ensuite, le porteur de projet peut décider de créer une société. Là, on est dans un autre, euh, un autre cadre légal qui est la création d'une personnalité morale qui sera différente de lui, bien sûr, parce qu'il va créer une personne auquel il va donner un nom, une dénomination, un siège social. Un compte bancaire, un capital, il va éventuellement aussi avoir des associés, faire fonctionner cette société dans un cadre légal. Et là, l'entrepreneur la, la, la, associé aura une responsabilité limitée euh, qui sera limitée en fait au capital qu'il apporte dans la structure. Euh, les formalités là sont plus complexes, elles sont plus coûteuses, elles sont un peu plus longues aussi. Euh, au niveau fiscal, on est là dans, dans l'impôt sur les sociétés classique. Enfin c'est l'imposition de droit. Et au niveau social, le dirigeant peut être affilié soit au régime général, soit au RSI, en fonction de la structure juridique choisie. Donc ça, ce sont les deux grands choix. D'abord, auxquels euh, enfin, il aura. Enfin, euh, Les critères euh, pour choisir en fait entre ces deux catégories, il faudra réfléchir à différents critères. Qui est d'abord Est-ce qu'il va être seul pour créer À ce moment-là, on a des, des... Il sera dans l'entreprise individuelle ou dans la euh, dans l'entreprise unipersonnelle dont je vais parler un petit peu plus tard. Est-ce qu'il veut s'associer Est-ce qu'il veut rester seul Est-ce qu'il veut avoir des associés Est-ce qu'il veut Est-ce qu'il a une perspective de développement Est-ce qu'il veut euh, faire appel à des capitaux extérieurs euh, Est-ce qu'il veut avoir une certaine crédibilité vis-à-vis -vis de ses partenaires Donc là aussi, on va plutôt tendre plutôt tendre vers la société. Euh, pour certains, le régime social aussi peut être un critère de choix. Est-ce qu'il veut être affilié au régime général ou au RSI Et là aussi, ça peut être aussi un critère pour déterminer une structure juridique plutôt qu'une autre. Donc, je vous ai dit, l'entrepreneur individuel peut être seul ou plusieurs ou à plusieurs. S'il est seul, donc, euh, il aura le choix entre l'entreprise individuelle ou la société. Dans l'entreprise individuelle, là, on trouve... Euh, plusieurs types de fonctionnement, en fait d'entreprises individuelles, soit entreprises individuelles classiques, soit le régime de la micro-entreprise, dont on va, je pense, encore parler plus longuement, euh, donc l'ancien régime de l'auto-entrepreneur, hein, c'est le nouveau nom donné euh, aux anciens auto-entrepreneurs, où là, il y a un régime fiscal et un régime social hyper simplifié. Et puis, euh, le, le, la, la, le dispositif qui existe depuis 2011, c'est l'EIRL, donc c'est un entrepreneur individuel qui décide de limiter sa responsabilité à ses biens, euh, ses biens professionnels. Euh, ensuite, il peut, s'il est seul, créer une société, donc là une personne morale distincte de lui, qui sera soit le URL, donc la SARL avec un seul associé, donc il sera lui-même le dirigeant et l'associé, et ou la SASU, la société par action euh, simplifiée, unipersonnelle, donc il sera aussi tout seul, euh, donc là, ce sont les deux euh, types de structures juridiques où euh, l le porteur de projet peut créer une société seule. Voilà. Ensuite, s'ils sont plusieurs, euh, là on a deux, deux, trois choix possibles, soit la SRA, euh, soit la société par action simplifiée, soit la société anonyme, qui la, mais des sociétés anonymes, on en voit assez peu, il faut euh, pour créer une société anonyme, un capital... Euh, de 37 000 euros minimum alors que pour créer les sociétés aujourd'hui le capital est librement fixé donc on peut tout à fait créer une société avec un capital de 1 euro bien que bien sûr ça soit complètement déconseillé puisque le capital reflète en fait la, la, la crédibilité financière de, de l'entreprise. Euh, pour euh, préciser un petit peu euh, les particularités de chacune de ces structures juridiques, euh, dans l'entreprise individuelle, donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vous ai parlé de, du régime du micro-entrepreneur. donc Le régime de l'auto-entrepreneur, euh, l'ancien voilà, auto-entrepreneur créé, créé depuis 2009, est un régime très simplifié donc, qui permet de payer ses cotisations sociales et son impôt de manière simple. Euh, qui fait qu'on est en euh, franchise de TVA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA dans la facturation. La comptabilité est très simple, c'est un régime qui est adopté par la moitié des entrepreneurs individuels qui créent. Et donc c'est un régime qui est adapté à des petites activités pour tester une activité pour, ou pour avoir une activité complémentaire. Donc là on se situe dans un régime fiscal qui est le régime de la micro-entreprise et qui fait que les, le seuil des chiffres d'affaires n'a pas dépassé est limité puisqu'il est de 82 200 pour une activité commerciale ou de 32 900 pour une activité euh, libérale. Donc là, on est dans le cadre d'une petite activité. Euh, la particularité aussi de l'entrepreneur individuel, je vous disais tout à l'heure que l'inconvénient de cette euh, structure juridique, c'est que l'entrepreneur a une responsabilité illimitée sur l'ensemble de ses biens. Donc là, il y a des dispositifs qui existent, hein, que, que peuvent choisir tous les entrepreneurs individuels, qu'il soit en entreprise individuelle classique ou sous régime de micro entrepreneur la possibilité de limiter sa responsabilité et d'entrer de, dans le dispositif de l'EIRL, l'entrepreneur individuel a responsabilité limitée, comme je disais tout à l'heure, qui laisse la possibilité de créer un patrimoine d'affectation qui sera le seul saisissable par les créanciers professionnels. Et puis il faut savoir aussi que depuis, depuis un an maintenant, la résidence principale de l'entrepreneur individuel est devenue un saisissable par les créanciers professionnels ça aussi c'est une bonne mesure. Euh, L'entreprise individuelle est donc plus adaptée à des projets non risqués et euh, voilà assez assez simple. Euh, la particularité ensuite de l'EURL et, et de la SRL, donc c'est la SRL, l'EURL c'est la SARL avec un, un seul associé, c'est que là on entre dans un, un dispositif où la loi cadre complètement le, le fonctionnement de, cette, de ces entreprises. Euh, donc, notamment, le droit de vote des associés est proportionnel au montant des apports qu'ils réalisent dans le capital. Euh, au niveau fiscal, là, on est dans l'impôt sur les sociétés, et au niveau euh, social, avec une possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu d'ailleurs, et à l'impôt euh, au niveau social, là, le dirigeant soit affilié soit au régime euh, général, s'il si est minoritaire, pour un gérant, soit affilié au régime du RSI, euh, s'il est euh, gérant majoritaire. Euh, ensuite, on a le, la SAS, donc la société par action simplifiée. Là, la particularité de la SAS, c'est que le mode de fonctionnement euh, n'est pas déterminé par le code de commerce. Donc, en fait, on est dans un euh, dispositif où le choix, euh, on, parle, on dit qu'il y a une liberté statutaire, ce qui fait que les associés peuvent complètement déterminer librement dans les statuts leur mode de fonctionnement, dans les statuts ou dans un pacte d'associés. Donc c'est une structure qui a la, la, la spécificité, c'est que les droits des, des associés euh, sont, euh, ne sont pas euh, connectés en fait au montant de leur, de, de leur capital. Les droits de vote ne sont pas nécessairement les mêmes que le montant qu'ils détiennent dans le capital. Donc ce sont plus des structures juridiques qui sont euh, adoptées par des porteurs de projets qui font appel à des des financements extérieurs et euh, qui ont besoin d'un mode de fonctionnement euh, très flexible. Voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour. Euh, donc l'entreprise individuelle, faut, en fait il faut bien euh, différencier l'entreprise individuelle, la société et dans la société selon qu'on est seul ou à plusieurs. Voilà, une fois qu'on a déterminé ces, euh, ces, ces modalités, les choix ne sont, euh, sont pas excessivement compliqués. Euh, et pour, pour aider un porteur de projet euh, qui souhaite monter sa structure, est-ce que l'agence France Entrepreneur, votre structure, ancienne APCE, je le rappelle, euh, propose des choses sur Internet, des informations qu'on qu peut trouver sur... Ah Bien sûr, notre site, c'est le site référence pour les créateurs d'entreprises et, et aussi d'ailleurs pour les organismes d'accompagnement. Bien sûr, il y a toutes les informations, on est des tableaux comparatifs sur les structures unipersonnelle ou pluripersonnelle. Il y a également une petite application qu'on peut utiliser pour déterminer quelle est la structure juridique qui pourrait être la plus adaptée à son projet. Oui, on trouve beaucoup d'informations sur le site de l'AFE. D'accord. Merci pour, pour votre interv intervention, Laure. Merci. Maria, y a-t-il des questions sur les réseaux sociaux Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur Twitter via le hashtag « Enpastorcompte ». Et également sur Facebook, sur la page événements, en place Donc, euh, Laure, vous avez déjà évoqué euh, le statut de auto entrepreneur et ses implications. Euh, Cumulus, sur Facebook, aimerait en savoir un petit peu plus sur ce statut. Y a-t-il des avantages, en tout cas, en, en, en termes d'impôts, charges, régime, par rapport à un autre statut individuel J'ai envie de vous dire, euh, c'est un régime simple avant tout. Ce qui caractérise ce régime, c'est la simplicité. Ensuite, l'avantage, ce qu'on a, euh, a beaucoup parlé, c'est que euh, si, on, si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de cotisations sociales et on ne paye pas d'impôts. Est-ce enfin, que c'est un vrai avantage de, de dire ça Parce que c'est vrai que dans un régime classique euh, social, même si euh, l'entrepreneur le, ne, euh, ne fait pas de bénéfices, il va quand même payer des cotisations sociales minimales. Mais c'est important, les cotisations sociales minimales, parce que ça permet de valider des trimestres, ça permet de bénéficier d'une protection sociale, en tout cas des, des des indemnités journalières, donc euh, je ne peux pas dire que c'est un avantage ou pas. Ce qui le caractérise, c'est la simplicité, c'est tout. Ce n'est pas économique non plus en termes de cotisations sociales, ce qui paiera, euh, d'ailleurs la loi le prévoit, le, les cotisations sociales payées dans le cadre de la micro-entreprise sont et normalement les mêmes que celles qu'un entrepreneur individuel classique va payer en fonction du montant de son bénéfice. D'accord, merci là. Justement dans la même idée, Olivier K sur Twitter se demande si ce statut, pour commencer, est un statut viable euh, Le statut lui-même est viable, parce que le statut n'est pas limité dans le temps. Euh, maintenant, bien sûr, c'est une, d'ailleurs c'est au départ hein, des, des idées, euh, enfin, des, des principes de ce, de ce statut, ça a été beaucoup, euh, beaucoup précisé, c'est que ce statut sert aussi et surtout pour tester une activité, euh, parce qu'après il est tout à fait envisageable de, de, de se développer hein, dans le cadre de ce statut. Alors après, il va rester en entreprise individuelle, changer de régime fiscal, de régime social, en tout cas de, de modalité de calcul des cotisations sociales, donc euh, tout à fait, et bien sûr, il est, il est très adapté pour tester une activité et Merci Lord Chebo pour ces éclairages et on peut retrouver donc toutes ces informations sur le site de l'Agence France Entrepreneur mais aussi sur l'Emploi Store puisque l'Agence France Entrepreneur possède une application sur le site de l'Emploi Store.